Mesdames et messieurs, salut encore à tous. Je vous à nous portons une autre vidéo pour même sur QuickBooks, hein. tutoriel QuickBooks en créole. Et ça qui est intéressant, je vous dis là, c'est ouais comment, par exemple dans l'entreprise que nous créée, que nous allons épicer la comment nous pouvons créer des classes, et, et des classes sur QuickBooks. C'est-à-dire que dans chaque eh, domaine nous allons créer une classe, et dans la classe A, ça va permettre qu'on y a là, nous définir exactement combien comme nous entrer, combien de nous définir par chaque rayon, par chaque classe. Pour nous faire nous allons aller dans l'édition préférence de QuickBooks, et après nous allons aller dans l'accounting, nous allons aller dans la compagnie préférence, et puis nous cocher « Use class tracking for transactions » et après nous et, et, et, et, et si prompte ou et signe classes là c'est sorti donc mettez en fait, et puis qu'on y a là tout QuickBook, nous venait par classe donc classe c'est les même qu'on y a là nous parlons combien comment nous allons créer les classes sur QuickBook. ça le parle dans qui domaine de commerce que vous voyez et nous mêmes quand nous écrivions épicerie nous allons créer des classes pour être capable et délimiter et chaque et, et domaine que nous avons dans l'entreprise. Par exemple, nous pouvons aller dans la liste et puis nous pouvons aller dans classe liste. Voilà. Nous avons créé une classe liste pour nous-mêmes et nous avons créé On nous allons aller dans la classe en bas, en faisant nous, et puis qu'on nous avons là, on une classe que nous, avons besoin. Donc, nous avons créé cinq classes. Nous avons créé un rayon épicerie, fruits et légumes, poissons, textiles et puis rayons viande. Là nous fait que la statue, ça permet qu'on est un nous femelle. Là nous fait que la statue, ça permet de, aussi que nous créé nos produit. par exemple et, nous allons dans, dans, dans la liste de produits A. Hein, nous allons dans la liste et puis la liste de produits. et Dans chaque et, produit que nous créons, par exemple aubergine, nous tout mettons type de classe que nous euh, nous dans nos produits ok, Bon, et nous avons fait facture, et puis nous avons fait également et dépense. Nous sommes capables d'utiliser classe dans tout ça que nous avons fait dans le coup, ça qui permet que nous comme, comme nous dépenser dans le domaine et, comme et, comme et comme nous rentrez également. Premièrement, nous pour le faire y a, dans, les, dans Rome encore. Et puis nous pouvons faire une facture. Par exemple, une facture, et, disons, et à crédit. Okay, nous allons dans la facture crédit, nous cherchons un nom, un client, nous prenons Jacques encore, et puis nous pouvons créer une facture. Par exemple, nous allons prendre l'huile. L'huile, deux glosses ou bien kilo d'huile, nous mettons et dans la classe, donc pas dans la classe, dans le petit rayon épicé. Et puis, dans une deuxième facture, et nous prenons, par exemple, le bœuf. Dans le bœuf, nous disons, par exemple, eh, 5 kg de bœuf. 5 kg de bœuf, nous mettons dans le rayon viande. Et puis, nous prenons une troisième facture encore, et nous prenons les eh, pantalons. Pantalons, deux pantalons, et puis, euh, nous mettions dans le rayon textile. Et puis dans l'autre classe encore, le bail et, et, et puis si il vient de textile, nous prenons un vivano. Nous prenons 5 kg de vivano. Et puis nous mettions dans le rayon poisson. Ok, nous avons quatre rayons, nous avons un type de rayon, nous avons fruits et légumes. Bon, et fruits et légumes, exemple, euh, qui ce qu'on va aubergine. Aubergine, nous avons 5 kg kilos d'aubergine et puis nous avons mettait dans un rayon fruits et légumes. Ok, total, nous avons un dollar, dollars 53, En bas, et puis, et, HTG en gouttes, nous avons 308 gouttes. Bref, nous finissons fini, nous Comment nous allons parler ou nous allons dans programme nous Et ce que nous allons faire, c'est la classe. Là. Ça que nous classe. Là, pour nous si nous allons dans le rapport, nous pouvons faire fait profit et perte. Nous allons que, au total, dans l'épicerie, nous gagnons 8862 Ok, Ça est le total général. Mais là, nous allons qui rayon que nous gagnons si c'est épicerie, si c'est poisson, etc. Donc pour nous capables de connaître ça, 8862, nous pouvons aller faire un autre type de rapport. Nous allons dans le rapport, puis nous allons dans les compagnies de finances, et puis là, nous prenons profit par classe. Profit et perte par classe. Profit and loss by classes. Quand il y a un type de classe, toujours total, là, c'est 8862 mais sauf que nous connaissons dans chaque rayon, il y a C'est-à-dire dans le rayon Hibiski, nous faisons 200 de revenus. Dans le rayon et légumes, nous faisons 2000. Poisson, nous faisons 1500 gouttes, etc., etc. Donc ça fait notre total, dans toutes les rayons, nous gagnons mm. 8862. Ça permet de nous voir nous y, a là, là, donc, y a un type d'industrie, nous faisons le plagas, nous connaissons qui rayon qui le plus bien, Comment nous devons rectifier et comment nous devons rectifier. Nous parlons voir qu'il y a dans les dépenses que nous devons de faire et par rapport à, avec... qu'il y a dans le domaine de dépenses pour nous capables de profiter et perdre par classe là, qui est le type de dépenses que et, nous devons faire. Il y a plusieurs types de dépenses et. et et paiement de fournisseurs et ça on ne va pas considérer comme dépenses, parce que ce sont c'est dans l'argent que là que vous réachetez acheter pour du encore et ne pas considérer comme c'est des dépenses que mais c'est des actifs de la de société de boutique d'accueillir et c'est même sur on vendant ou pas comme là on va acheter là dedans à moins que on ou même on investit pour l'argent. ça nous fait et, nous pouvons faire des dépenses, courantes par exemple, comme, et, et, comme les paiement de l'eau, l'électricité, le loyer, le téléphone, les assurances, tout ça. C'est des, des charges fixes que vous que vous devez dépenser par mois, qui cap qu sorti dans l'agent financière. Ça que nous pouvons faire, par exemple, nous pouvons faire des dépenses. Nous allons aller dans Toujours Vendeurs, par exemple, nous pouvons un Enter Bill. Et puis, nous parlons, par exemple, c'est EDH. Nous parlons, comme fournisseur, abdi LH, on un, et, good year, nous avons EDH. nous Nous faisons quick. Et puis, quand on là, dans la partie des pensants, et, nous est là nous partie dit, nous avons dit, nous par exemple un par exemple nous compte EDH nous avons dit, nous avons nous nous et puis, nous dire c'est dépenses et puis nous faire OK. Si nous voulez marquer, nous marquer. Là, nous connaissons que c'est EDH et chaque mois que nous prenons EDH, par exemple, 500 gouttes. OK. Et puis, nous fermons. Mais il que là, nous allons mettre la classe également parce que toute dépenses qu'on a fait, nous mettre la classe. Si nous voulons, par exemple, créer un autre type de classe et, au total pour nous. On a, par exemple nous dit à classe A nous le euh, par exemple euh, maintenance global comme ça mais on va charger un nom global nous créons un nouveau type de classe nous dit que c'est maintenance et puis non nous mettons temps non à et puis bon nous pas besoin faire plus c'est juste pour nous capables vraiment et comment et que nous délimiter des pensions nous allons toujours dans le rapport et puis nous faisons compagnie et classe. Si nous faisons profit et perte normalement, nous faisons total normal et puis nous faisons dépenses 500. Mais là, nous parlons de classe nous allons dans l'autre type de rapport, nous faisons profit et perte par classe et puis nous et, et, et tout type de maintenance nous faisons dépenses maintenant. Et puis l'autre, il n'y a pas de dépense à euro. Et puis, quand il capable nous sommes capables de dire que 500 euros comme dépense diminuer le montant que nous avons gagné dans le revenu. Supposons que, par exemple, nous sommes émettus comme une maintenance pour EDF. Supposons que nous est là. Et nous, nous avons un type de dépenses que nous allons faire. Nous allons toujours dans, euh, dans la compagnie, nous allons entrer dans, dans et puis nous allons gagner par exemple transport. C'est le transport qui va entrer dans le type de marchandises. Le transport là est toujours en good. et puis nous allons dit par exemple frais de transport frais de transport là, ça va permettre donc créer un type de dépense eh, courante et puis là, là on avons dit, de frais de transport là, par exemple, on a acheter des là et nous dit que et, et, nous payons eh, 150 gouttes. Là, nous permettions qui type de marchandises qu'on acheté, nous permettions dans la classe, par exemple, dans la classe euh, épicerie, ok? Et puis, et si, disons que qu on y a là, nous ça a dit qu'il y encore nous, nous a dit que et, et, toujours, pour faire des transports, et, et, des transports et, nous payons 200 gouttes, mais cette fois-ci, c'est dans le rayon, dans le petit rayon poisson que nous allons acheter poisson. Nous payons 200 gouttes. Nous fermons, et puis qu'on est là, et... Nous allons dans le rapport là, toujours, par classe. Et puis, nous prenons pour faire et perdre par classe. Là, nous parlons voir que nous là dans la partie maintenant, nous avons 500. Et puis, dans la partie épicéen, nous avons 150 gouttes. Et puis, nous avons fait encore 200 gouttes dans la partie poisson Si vous voulez, par exemple, et qu'on ait exactement qui quel rayon que nous avons no besoin, qu'on ait no faire plus de dépenses, nous avons bien déterminé. Nous avons le le rapport. Nous allons là, nous allons dans le filtre, et puis nous prenons classe. Et puis classe ça, nous euh, choisissons par exemple quel type de classe que nous avons besoin. Là, nous avons dire la maintenance, et puis dans l'autre, nous sommes de retirer tout que nous avons, nous le nous émouvons et puis nous prenons toutes sortes de comptes. Par exemple, nous devons par classe et puis nous retirons l'autre. Et puis nous ça c'est Quand il y a bain, nous avons vu le ballon que dépense par et, classe, maintenance, nous que les ballons que dépense dans la maintenance. Mais nous ne pouvons pas de garantir la donne. Si nous voulons, par exemple, prendre un autre type de filtre, nous n'allons toujours pas classe. Nous les pas à maintenance. Nous pas rayon épicerie. OK, nous fait OK, nous fait OK, et qu'on a nous que l'Ibanon est revenu nous avons gagné 799, et puis dépenses nous a gagné 150 dollars. On va mettre une nouvelle moins parce que, parce que dans le compte dans le compte-là, nous n'avons pas approvisionné, ce qui fait que l'Ibanon a euh, l'argent négatif. Bref, donc c'est comme ça que nous fait et, et total par classe-là, pour être capable de déterminer le type de classe que nous gagnons. Les noms bien déterminé et produit par classe. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ça nous j'ai besoin de faire nouvel. nous. espérons que la vidéo a été fort plaisir. Si il est plaisir, vous pouvez nous donner un petit pouce. Changez monde gens qui va abonner vous, vous abonner avec nous pour être toujours bon, bon vidéo comme ça. Nous disons merci à tous et puis à la prochaine.